Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui va franchement faire un vrai boom et c'est un vrai pavé dans la mare puisque ce qu'on va parler aujourd'hui, eh bien, c'est d'intelligence artificielle. Et on va voir ensemble eh bien comment l'intelligence artificielle va complètement révolutionner le business d'Airbnb. L'intelligence artificielle, eh bien, aujourd'hui est présente. Alors peut-être que pour toi, c'est encore quelque chose qui est complètement nouveau. On va en parler, bien évidemment. Mais on va surtout voir concrètement par rapport à notre activité aujourd'hui, de location en courte durée, quel impact ça va avoir, mais c'est surtout comment en profiter pour vraiment et eh bien faire un virage à 180 et tout simplement se retrouver sur un business qui va plus du tout être le même, un business complètement nouveau. Hein, toutes les cartes vont être redistribuées puisque avec l'intelligence artificielle, et aujourd'hui on a moyen, très clairement, si tu sais bien l'utiliser, d'ailleurs on va le voir sur mon écran précisément, et eh bien si tu sais vraiment bien l'utiliser, tu vas voir qu'aujourd'hui ça peut être un vrai accélérateur pour ton business, on découvre ça tout de suite dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, te découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu reçois deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, je te parle également d'investissement en bourse, mais je te parle aussi d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, si tu me suis cette chaîne YouTube, tu le sais, eh bien, j'entreprends notamment dans la sous-location professionnelle immobilière et également dans la conciergerie d'appartements, deux business que j'ai lancés qui me permettent à travers l'immobilier, de gagner de l'argent assez rapidement, sans lever de l'argent auprès des banques et avec un apport faible, voire ridicule, avec des résultats rapides. Si c'est quelque chose que tu souhaites toi aussi mettre en place dans ta ville, et eh bien, je t'invite à récupérer tout simplement une série de quatre vidéos que je t'ai préparées et qui sont disponibles dans la partie description et qui vont te permettre à toi aussi de lancer ce même type d'activité dans ta ville. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. On va parler d'Airbnb et tu vas voir que l'intelligence artificielle dans ce business va complètement révolutionner eh bien, cette activité et ton business. Et donc, tiens-toi bien et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que franchement, ce que je vais te balancer ici, ça va complètement t'ouvrir les yeux et ça va ouvrir ton périmètre, ton champ d'action, mais d'une manière vraiment très importante et ça va vraiment t'ouvrir les yeux. Tu vas voir qu'aujourd'hui, le business est complètement en train d'être modifié. Alors, pas uniquement le business d'Airbnb, hein, ce qu'on peut vraiment... Limite l'adapter sur tous les types de business, mais pour le nôtre, pour le coup, parce que c'est une chaîne quand même YouTube où on parle principalement d'Airbnb, eh bien, tu vas voir qu'il y a des choses vraiment super intéressantes et on va découvrir ça, bien entendu, dans quelques instants sur mon écran. Avant de commencer, je voulais quand même, eh bien, tout simplement refaire une introduction sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce que peut-être que toi, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour toi. Alors, pour moi, ça ne l'est pas. Euh, moi je suis entrepreneur depuis que j'ai maintenant euh, 23 ans, donc j'en ai 46 aujourd'hui, au moins je te tourne cette vidéo, donc ça fait plus de 20 ans que j'entreprends et j'ai quitté euh, donc, euh, mes études je crois, donc je suis sorti avec un titre d'ingénieur, et ingénieur maître et du coup je suis sorti, j'avais un peu plus de 21 ans et j'ai été salarié pendant un an et demi, j'ai démissionné et j'ai commencé à entreprendre, ça a été assez rapide pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que durant mes études, j'ai vu ce que c'était que l'intelligence artificielle. J'avais même des cours hein, d'intelligence artificielle. Et on développait, je me rappelle à l'époque, sur deux logiciels, en fait, qui étaient des logiciels spécifiques pour l'intelligence artificielle, qui étaient Python, qui est un des plus connus. Et également, il y avait Prologue. Donc, peut-être que pour certains qui ont suivi le même type d'études que moi, ça parle. Moi, ça me parle forcément parce que bah, j'ai mis le doigt sur qu ce que c'était que l'intelligence artificielle. Et je me rappelle déjà qu'à l'époque, quand j'étais tout jeune, hein, j'avais 20 ans. Je me rappelle que je m'étais dit mais ça c'est juste incroyable c'est révolutionnaire quoi ce que je suis en train de découvrir là et en fait parce que la, la, la, la, si tu veux derrière l'idée de l'intelligence artificielle c'est tout simplement remplacer l'humain alors après ça voilà ça peut se discuter bien évidemment parce que très clairement il y a des emplois qui sont en jeu en face hein, parce que en gros l'intelligence artificielle remplace l'humain pour être très clair et en mieux je suis désolé de le dire euh, ça ne va peut-être sûrement pas plaire, mais euh, c'est la vérité. Tout simplement parce que ce sont des machines derrière qui derrière, ont, une... ont énormément d'informations et elles sont capables, si tu veux, de les regrouper et de les associer pour en sortir, en gros, la formule magique ou pour en sortir, eh bien, tout simplement, des actions. Des actions qu'un humain avec son propre cerveau ne pourra pas réaliser. Tout simplement parce que bah, notre cerveau, il reste limité. On a un temps de réaction qui est limitée aussi, il y a des personnes qui sont plus rapides que d'autres bien évidemment, mais c'est surtout que c'est notre faculté à emmagasiner l'information, et plus on a l'information, plus on est capable effectivement de ressortir derrière avec des raisonnements qui sont de plus en plus précis, mais aussi la rapidité. Et donc forcément une machine, bah, derrière c'est des ordinateurs, c'est des microprocesseurs qui sont de plus en plus rapides aujourd'hui, et puis c'est aussi qu'elle a cette capacité à emmagasiner toujours toujours, toujours de l'information. Et c'est le principe notamment moi qui est développé sur Prolog ou sur Python, où c'est justement derrière, tu as tout un système où tu injectes de l'information, et plus tu injectes d'informations, plus le système devient de plus en plus performant dans les réponses. Et c'est ça, en fait, l'intelligence artificielle. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un très gros acteur, donc, la société qui donc une société américaine qui s'appelle OpenAI, donc c'est une, une comment -je, société américaine qui a lancé un produit qui s'appelle ChatGPT, et ce produit est sorti fin 2022. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Euh, et c'est un produit, si tu veux, qui est gratuit aujourd'hui. Je pense qu'il restera gratuit. D'ailleurs, euh, il parle aujourd'hui peut-être de l'introduire sur le moteur de recherche de Microsoft qui est Bing. Donc, euh, Google a beaucoup aussi d'inquiétude à se faire euh, par rapport à ça parce que ça peut complètement euh, révolutionner même le, le, le, vraiment le monde informatique quoi, dans lequel on le connaît aujourd'hui avec notamment Google. On peut vraiment passer sur complètement autre chose. Donc, ça, c'est... Euh, Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que donc ChatGPT aujourd'hui est un moteur que tu peux utiliser de deux manières. Soit tu vas l'interroger sous forme de chatbot, c'est-à-dire que tu vas y poser des questions, il va te répondre en instantané. Soit tu vas l'utiliser via des API, c'est-à-dire que tu vas connecter des systèmes informatiques qui vont se connecter dessus pour tout simplement récupérer de l'information, on va dire en back-office. Ça, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer là-dedans. Moi, c'est qu qui est, qu est informaticien, qui est de profession, tout ça me parle et me plaît forcément, parce que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement euh, et qui me donne beaucoup d'idées aussi. Mais là, on va voir précisément aujourd'hui plus dans la partie chat, euh, donc euh, la partie chatbot. Alors, à quoi sert très clairement et comment va nous aider, eh bien, euh, tout simplement, ChatGPT Premièrement, ChatGPT va clairement nous aider eh bien, à être plus performant par rapport notamment à la gestion des prix sur nos annonces. Parce qu'en fait, vu qu'on a un principe d'intelligence artificielle, on a un système qui va être capable, et eh bien, tout simplement, de nous donner des prédictions sur nos différents tarifs par rapport à des mois spécifiques, par rapport, et on va le découvrir après, hein, par rapport, et eh bien, à des concurrents, etc., etc. Donc déjà, ça va énormément nous aider sur la partie prise de décision et amélioration de nos annonces par rapport, et eh bien, au prix. Mais ça va nous aider aussi, et eh bien, dans la rédaction de nos annonces. Parce qu'aujourd'hui, certes, tu as peut-être réalisé ton annonce, mais tu vas voir que ce moteur va clairement réaliser une annonce de manière beaucoup plus euh, sexy, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire de beaucoup plus agréable à lire pour un client. Les titres des annonces également. L'intelligence artificielle va t'aider aussi à choisir les meilleures photos. C'est-à-dire que tu vas être capable de lui envoyer tout un tas de photos et lui va être capable de donner des recommandations en disant bah moi, les photos, j'aurais plutôt celle-ci comme la photo Hiro. Tu sais, je t'en ai parlé beaucoup précédemment dans des précédentes vidéos. La photo principale, bah lui, va t'aider par rapport à ça. Ensuite, on va l'utiliser aussi dans aussi tout ce qui est réponse aux voyageurs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu réponds à un voyageur, certes, tu, tu connais la réponse et euh, tu, tu vas apporter la réponse, mais la réponse n'est pas forcément la plus agréable à lire. Et c'est aussi qu'on va pouvoir, dans quelques temps, et eh bien tout simplement automatiser aussi toutes ces parties réponses. Et finalement, ne plus avoir besoin euh, tout simplement bah, de prendre des personnes pour faire ce genre de choses. Donc tu vois que la multitude de fonctionnalités qui sont possibles via eh bien le chat GPT et via l'intelligence artificielle sont juste infinies. Et quand je te dis que la location compte durée, on est capable de l'automatiser donc, on l'a vu, hein, euh, on ne va pas revenir. Je pense que tu connais euh, tout ce qu'on peut faire, automatiser les entrées, les sorties, etc. Mais là, on se rend compte qu'on va avoir un outil qui va nous permettre d'automatiser les réponses à nos voyageurs et qui va nous permettre de faire des prises de décision aussi par rapport eh bien, à l'optimisation de nos annonces. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui va complètement révolutionner la location courte durée. Qu'on soit très clair. Donc, je pense que cette vidéo, elle est, pour moi, c'est... Une vidéo qui est, qui est juste incroyable que je suis en train de te donner là parce que mon idée, c'est de le partager avec toi ça et de faire comprendre que euh, aujourd'hui on est vraiment au tout début d'un virage à 180 sur le business de manière générale, mais plus particulièrement, bien entendu, sur nos business de location courte durée. Voilà. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble et qu'on décortique ensemble plus précisément Hein, ce qu'on est capable de réaliser. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle est déjà utilisée hein, dans tout ce qui est moteur de recherche, euh, dans les moteurs de réservation, dans tout un tas de, de choses. Aujourd'hui, c'est déjà présent. Mais ce n'était pas forcément visuel aux yeux du grand public parce que, en fait, si tu veux, c'était euh, des, des, des, des sociétés privées qui avaient développé des outils et en fait, ils l'utilisaient à des fins euh, commerciales. Et du coup, on ne le voyait pas forcément. Mais je peux t'assurer qu'il existe déjà plein de logiciels sur le marché qui utilisait déjà l'intelligence artificielle sans que tu le saches vraiment. Euh, et notamment aussi, par exemple, par rapport aux annonces publicitaires, enfin, même par rapport à Airbnb. Hein. Euh, très clairement, Airbnb a déjà un moteur d'intelligence artificielle. Je pense notamment à la traduction automatique. Ça en fait partie, la traduction automatique. Euh, mais nous, justement, là, le gros avantage, c'est qu'on a accès aujourd'hui à un outil, ChatGPT, qui nous permet eh bien, de, euh, bah, de l'avoir à titre personnel, plus à titre particulier, et d'en faire une utilisation... Du coup, pour professionnaliser encore plus ce qu'on est en train de réaliser. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur mon écran et qu'on voit ensemble précisément ce qu'on est capable de réaliser. Et tu vas voir que c'est juste incroyable. Alors, on va déjà démarrer à mon sens par… Euh, donc, tu vois, j'ai déjà fait pas mal, de, pas mal de tests, pas mal de choses, etc. Mais je voulais… Euh, donc, forcément, j'ai testé beaucoup de choses, mais, euh, mais voilà. Voilà. Donc, tu vois, déjà, je me suis amusé à réaliser eh bien, une petite. A, a, a, en fait, à demander à ChatGPT si c'était capable de me réaliser une annonce. Donc, je lui ai mis peux-tu me rédiger une annonce Airbnb attractive sur mon appartement situé à Le Mans, proche du centre-ville, proche de la gare, type studio Donc, bien entendu, je l'alimente en d'informations, parce qu'il va pas deviner tout seul euh, ce que tu as comme appartement. L'idée, c'est de l'alimenter en information et derrière, lui, il va l'améliorer avec une cuisine, une petite cour extérieure avec salon de jardin, une baignoire balnéothérapie pour des séjours romantiques. Et là, il me répond, venez découvrir le charme de Le Mans dans notre appartement studio situé à proximité du centre-ville et de la gare. Vous apprécierez la cuisine entièrement équipée pour préparer vos repas, ainsi qu'une petite cour extérieure avec salon de jardin pour profiter des beaux jours, pour des moments romantiques. La baignoire balnéothérapie vous attend pour des moments de détente et de bien-être. réservez pour vivre une expérience unique allemand enfin ça je vous le dis très clairement moi j'aurais été incapable de faire ce genre de choses et de faire une, une annonce aussi jolie finalement aussi agréable à lire après j'ai continué parce que dans, dans ma description en fait j'avais mis toute une série de choses que je, que je, qui sont disponibles mais je trouvais pas ça très très sexy donc je lui ai demandé en fait de reformuler par rapport à la description des équipements et là qu'est ce qu'il me dit notre studio est équipé pour vous offrir un séjour confortable et agréable. Vous pourrez vous détendre dans la baignoire Balnéo double pour deux personnes pour des moments de détente en couple. Le Wi-Fi au débit est inclus pour rester connecté durant votre séjour. Le lit et matelas confortables vous assurera un bon sommeil. Pour vous divertir, un écran TV est à votre disposition. Avec Netflix, les chaînes de télévision et la possibilité de visionner des émissions en replay, la cuisine est équipée de tout le nécessaire, y compris d'une cafetière Krups Dolce Gusto et des dosettes fournies. Des places de parking gratuites se trouvent à proximité du logement, ainsi qu'une machine à laver pour votre confort. Enfin, franchement, moi, je suis incapable de réaliser ce genre de choses. Là, c'est dit tellement poliment, tellement joliment, et on peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut même envisager, et eh bien, pourquoi pas, on peut même envisager de faire vraiment du storytelling, c'est-à-dire qu'on est capable, euh, bah, par exemple, euh, tu le sais, aujourd'hui, pour ce qu'un client aime bien, en règle générale, c'est du storytelling. Donc, ce qu'il aime bien, c'est finalement rentrer dans la peau eh d'une personne. Et donc, même sur une annonce Airbnb, c'est important, quand par exemple tu vas rédiger ta fiche profil, eh bien, de faire du storytelling sur toi. Donc là, c'est la même chose, tu peux très bien, eh bien donner un maximum d'informations sur toi, sur tes passions, sur ce que tu sais faire, etc. Et derrière, de demander eh bien, au chat tout simplement de réaliser, storytelling et derrière ça va permettre d'avoir une fiche profil que qui, qui, qui va être juste incroyable d'ailleurs on peut même s'amuser à faire le test hein. on, va, on va tout de suite le faire et on va voir ensemble et eh bien ce qu'il est capable de me donner donc on va par exemple euh, voilà on va le faire ici euh, je me fais faire sous forme de nouveau chat alors peux tu alors peux tu me rédiger une euh, fiche profil euh, euh, me concernant sachant que j'aime donc les voyages euh, je suis entrepreneur euh, j'aime euh, recevoir des voyageurs sur Airbnb à travers mes différents appartements euh, mes hobbies Euh, mes hobbies sont euh, le hockey sur glace, voilà. le cinéma, euh, les, voilà le cinéma, on peut mettre ça, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre, euh, et euh, entreprendre, bon, on va voir ce qu'il va me donner. Ah oui, il a raison, une fiche profil comme ça, donc ça c'est pas bon. Alors, peux-tu alors, peux-tu euh, peux-tu faire Ouais, alors d'accord. Il n'a pas, il n'a pas compris bah, la question. Alors, peux-tu faire euh, ce qu'on va mettre C'est que peux-tu rédiger Peux-tu rédiger euh, euh, en storytelling Alors attends. Peux-tu rédiger ma fiche profil sur Airbnb. Alors quoi, tu vois que il y a quand même des choses intéressantes là. Euh, il y a quand même des choses intéressantes. Tu vois, il est en train de le rédiger quand même. Donc ce qui est bien aussi, c'est que quand tu commences une discussion avec lui, en fait, tu peux continuer à lui répondre. Donc en fait, il a en mémoire ce qui a été dit auparavant. Donc tu vois, là, il est en train de, de compléter. Hein. Ces profils d'hôtes Airbnb. Euh... Voilà, bah si, ça y est, il est en train de le faire. En tant qu'entrepreneur passionné de voyage, votre, donc non, donc moi Sébastien, aime rien de plus que d'accueillir des voyageurs dans ses propriétés Airbnb. Il prend plaisir à partager ses connaissances sur les meilleurs endroits à visiter et à manger dans sa ville d'accueil et aime échanger avec ses hôtes sur leur propre voyage et entendre leurs histoires. En dehors de son engagement en tant qu'hôte Airbnb, Sébastien aime également jouer au hockey sur glace et passer du temps au cinéma. Il est également passionné d'entrepreneuriat et aime constamment apprendre de nouvelles choses et découvrir de nouvelles idées pour développer son entreprise. Avec sa combinaison unique de passion pour les voyages, l'accueil d'hôtes et l'entrepreneuriat, Sébastien est un hôte attentionné et accueillant qui fera en sorte que ses hôtes passent un séjour confortable et inoubliable dans ses propriétés. C'est juste incroyable Je n'aurais pas pu réaliser une fiche profil Airbnb aussi performante que celle-là. Donc, tu vois, là déjà, on a quand même des choses qui sont très intéressantes. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on continue et qu'on continue ce que j'avais commencé à mettre en place. Alors après, j'avais demandé de réaliser une annonce Airbnb. Donc là, du coup, il me fait, une il me fait un titre d'annonce. Donc là, il me fait un titre d'annonce par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Je n'ai pas besoin de lui repréciser. Hein, il se rappelle ce qui a été vu auparavant. Et par contre, je lui dis, bah ouais, mais la taille elle est limitée à 50 caractères. Est-ce que tu peux reformuler Et là, il me reformule en fait la même chose pour que ça soit dans les 50 caractères. C'est juste incroyable. Donc ça, déjà, première chose que tu peux faire avec Airbnb, sur Airbnb, c'est déjà t'aider de ChatGPT pour, eh bien, réaliser tes différentes annonces. On l'a vu ensemble, tes différentes annonces. Eh bien, ChatGPT peut très clairement t'aider à réaliser ta première annonce ou les refaire même. Les refaire sur un format beaucoup plus... Euh, l'easy, beaucoup plus agréable, beaucoup plus euh, romancé hein, au format un peu storytelling. Et tu vois que tu peux même l'améliorer euh, euh, par rapport à, à, ton, à, à, donc à ton annonce. On peut aussi revoir le titre, bien évidemment. Maintenant, ce que je te propose qu'on voit ensemble, et eh bien, cette fois-ci, on va continuer. C'est cette fois-ci, et eh bien, euh, on va pouvoir… Euh, alors, cette fois-ci, la deuxième chose que je te disais, c'est la partie « Réponse aux voyageurs ». Euh, Aujourd'hui, on a, bah, quand tu reçois des réponses par rapport à tes. Euh, quand tu as des questions qui arrivent par rapport à tes voyageurs, eh bien, généralement, euh, tu leur fais une réponse, mais pas forcément celle qu'attendrait un voyageur, du moins pas aussi agréable que ce que se peut attendre un voyageur. Un exemple, peux-tu me donner une réponse à ce message Bonjour, merci pour les infos, nous arriverons en fin d'après-midi, approximativement vers 17h-18h, 18h, je pense, et en voiture. Donc, ça, c'est ce que me dit le voyageur. Donc là, moi, il m'a donné une réponse. Il m'a dit, bonjour, merci de nous prévenir de votre heure d'arrivée. Nous assurons. Voilà, donc lui, il a répondu, bonjour, merci de nous prévenir de votre heure d'arrivée prévue. Nous nous assurerons que tout soit prêt pour votre arrivée en fin d'après-midi. Si vous avez besoin d'aide pour vous garer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous vous attendons avec impatience. J'aurais jamais pu faire mieux, en fait. Le message, il est juste incroyable et il est juste super agréable pour un voyageur. Moi, je suis un voyageur, je reçois ça, je me dis « Waouh !» C'est euh, le propriétaire, il est vraiment super cool. Après, autre chose. « Peux-tu me donner une réponse à ce message ?» Le client me dit juste « Ok, je vous passe la réservation de suite. » Il me dit juste ça. Eh bien, il me propose de répondre ça au voyageur. « Merci beaucoup. Nous nous réjouissons de vous accueillir. Si vous avez des questions ou des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous sommes à votre disposition pour vous assister durant tout votre séjour. » Et ça, moi, je trouve que c'est particulièrement euh, des réponses incroyables. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que même sur les... Et du coup, j'ai commencé à refaire mes messages en automatique grâce à ça, parce que en fait, euh, quand une personne euh, fait une réservation, bah, c'est bien d'avoir un message de confirmation, mais c'est bien que le message soit aussi euh, romancé. Et, euh, voilà, là ici, on a des, des bons exemples de messages qu'on peut envoyer suite à une réservation, mais on peut avoir, on peut en faire aussi, bah, par exemple pour le message du check-in, pour le message pour remercier le voyageur aussi. Hein. Euh, on peut aussi faire ce genre de choses. Donc je ne vais pas le faire ici parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais on peut très bien euh, avoir des beaux messages donc de remerciement du voyageur et on peut tous les programmer finalement et même demander plusieurs messages. Comme ça du coup, eh bien tu peux limite les alterner en fonction euh, voilà en fonction de tes de tes humeurs ou de tes, euh, pour éviter que ce soit toujours les mêmes euh, donc on voit si tu veux que sur la partie euh, chatbot la partie euh, customer service vraiment la partie euh, bah, service client on a il y a vraiment un moyen aujourd'hui de, de vraiment réaliser un super service client par rapport à tes voyageurs et par rapport à leur expérience donc ça c'est la deuxième chose et on arrive euh, sur une autre partie que je voulais te faire voir aussi qui est super puissante. Hein. Euh, C'est, euh, on va aller ici. Voilà. C'est la partie, et eh bien prise de décision. C'est-à-dire que par exemple, tu arrives sur un logement. Euh, attends, je vais juste remettre comme ça. Par exemple, tu arrives sur un logement. Enfin, tu arrives sur une ville. Tu te lances dans une ville et euh, tu vas faire du Airbnb. Donc on le sait, il y a des outils type RDNA, etc., qui sont là pour nous aider, nous aider, nous aiguiller, nous donner des recommandations, etc. Mais quand tu arrives dans une ville, ce qui est important, c'est de, de savoir qui est ton client, enfin, qui est ton prospect euh, en tant que euh, voyageur. C'est également connaître aussi eh bien, les périodes de saison haute, les périodes de saison basse, s'il y en a. Mais c'est aussi connaître eh bien, les différents événements dans ta ville. Parce que les événements déclenchent plus de population, et donc, enfin, plus de personnes dans, dans, sur la ville, et donc, indirectement, plus de réservations. Donc, du coup, forcément, eh c'est un moyen pour nous d'augmenter nos prix. Eh bien, je me suis amusé, tout simplement, d'aller sur des villes et de poser les questions, et de demander, en fait, euh, au, au, au chatbot eh bien, ce qu'il en pensait euh, par rapport à ça. Et tu vas voir que les réponses sont juste incroyables. On va le voir ensemble. C'est juste de la folie. Euh, « Quelles sont les hautes saisons pour l'hébergement Airbnb à Le Mans en France ?»« Il n'y a pas de haute saison spécifique pour l'hébergement Airbnb à Le Mans. » Alors ça, ça confirme ce que je pensais, parce que je savais même. « Cela dépendra des événements et des activités qui auront lieu dans la ville à un moment donné. Par exemple, si le circuit des 24 heures du Mans a lieu pendant un week-end, il est probable que l'hébergement soit plus cher et plus demandé à cette période. » Donc ça, c'est vrai, je confirme. « Il est donc conseillé de vérifier les dates des événements importants à Le Mans avant de réserver un logement Airbnb. Bon. » Il n'a pas donné beaucoup d'infos. Mais on peut continuer la conversation, ce que je n'ai pas fait là ici. Hein. Mais on peut continuer pour lui poser toujours plus de questions. Après, je suis parti sur notre vie. Donc là, je lui mets, quelles sont les hautes saisons pour de l'hébergement Airbnb en France, à Tours en France Les hautes saisons pour l'hébergement Airbnb à Tours en France dépendent principalement des événements culturels et touristiques qui ont lieu dans la ville. Les périodes les plus demandées pour location Airbnb <coughs> à Tours sont généralement en été, pendant les périodes scolaires et pour les festivals tels que le Festival des chansons françaises, je ne connaissais pas, le Festival de Loire ou les nuits de Fourvière. Il est donc conseillé de réserver à l'avance si vous souhaitez séjourner à Tours pendant ces périodes. Donc là, il s'est placé plus en mode consommateur, mais pour nous, en tant qu'hôtes, c'est des informations importantes qui viennent de nous livrer là. Après, je me suis dit, je vais faire la même chose sur Angers. Quelles sont les hautes saisons pour l'hébergement Airbnb à Angers Les hautes saisons pour l'hébergement Airbnb à Angers en France dépendent principalement des événements culturels et touristiques qui ont lieu dans la ville. Les périodes les plus demandées pour location Airbnb à Angers sont généralement en été, pendant les vacances scolaires et pour les festivals tels que le festival est tombé de la nuit ou le festival d'automne. Il est également conseillé de réserver à l'avance si vous souhaitez séjourner à Angers pendant la Foire d'Expo d'Angers qui est un des événements les plus importants de la ville. Il est donc conseillé de réserver à l'avance si vous souhaitez séjourner à Angers pendant ces périodes. Et effectivement, pendant la foire d'expo à Angers, c'est vrai que là, c'est une explosion de réservations et là tu peux vraiment grave augmenter tes prix, tu peux les doubler voire les tripler. Puis après, je me suis amusé. Je me suis amusé. Quelle est la ville en France qui a le plus de passages de clientèle professionnelle Donc là, il n'y a pas de données officielles sur la ville en France qui a le plus de passages de clientèle professionnelle en utilisant Airbnb. Cela dépendra de la déc Alors tu vois, il se rappelle qu'en fait, euh, j'avais parlé d'Airbnb. Donc il a compris que moi je suis dans le dans le business d'Airbnb. En fait, il a il a pris des informations au préalable pour les, les, les, les ajouter et pour compléter. Cela dépendra de la destination et de la saison. Cependant, les villes les plus populaires pour les voyages d'affaires en France sont généralement Paris, Lyon, Marseille, Lille et Nice. Ces villes ont un grand nombre d'hôtels et de centres d'affaires, ainsi que des transports en commun efficaces et des aéroports internationaux, ce qui les rend idéales pour les voyages d'affaires. Il est donc probable que ces villes aient un grand nombre de clients professionnels utilisant Airbnb pour leurs déplacements professionnels. Après, j'ai posé une question très ouverte. Comment rendre mon logement Airbnb plus attractif Et là, en fait, bah, il m'a donné toute une série de choses. Voilà. Et d'ailleurs, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est à quoi c'est l'intelligence artificielle bah, Tu vois, déjà, dans ma réponse que je t'ai donnée en début de, de cette vidéo, bah, en fait, je me suis appuyé de ça. Voilà. Pour faire ma vidéo, l'introduction de ma vidéo, bah, en fait, j'ai posé la question à lui précisément ce qu'il en pensait. Et du coup, il m'a donné tout un tas de, de recommandations. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, on voit que là, on est vraiment, eh bien, à un tournant, hein, très clairement. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur 2023, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'année 2023 va être une année super riche. Il va se passer beaucoup de choses. Et là, je trouve que en tant qu'entrepreneur, on est à un tournant. D'ailleurs, tu me vois super euh, joyeux parce qu'en fait, pour moi qui est entrepreneur, c'est juste incroyable ce qui, ce qui, ce qui vient d'arriver. C'est juste incroyable. L'intelligence artificielle tombe dans le domaine du grand public. Et donc, les possibilités sont juste incroyables. Et même pour tes conciergeries, même pour tes investissements IMO, même pour des investissements divers, il va, ça va être en fait la possibilité pour toi d'être vraiment accompagné et d'avoir une multitude de possibilités derrière. Donc, ceux qui vont être les premiers à le faire, les premiers à utiliser, franchement, vous allez récolter les fruits tout de suite, parce qu'après, je pense que du coup, il y aura un deuxième, une deuxième masse, il y aura des gens qui vont, qui vont venir par la suite, mais c'est les premiers aujourd'hui qui vont très clairement en tirer le plus de fruits. Donc, c'est pour ça que je voulais partager ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Donc, tu pas à me lâcher le pouce bah, vers le haut, parce que je pense que là, il y a moyen de le lâcher franchement parce que je, tu ne verras pas beaucoup de vidéos comme celle-ci euh, sur ce domaine-là en particulier aujourd'hui sur YouTube. Donc, je pense que je suis dans les premiers à en parler et euh, avoir fait tous ces tests et j'en ai fait encore plein d'autres. Euh, J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite euh, pas à commenter, à poser tes questions. N'hésite pas à la partager. Je pense que là, il faut vraiment la partager celle-ci. Euh, et puis, bah, comme tu le sais, on va se retrouver bien entendu dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Utiliser ChatGPT, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Non, voilà, trêve de plaisanterie, mais c'est super important en tout cas. Et j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. À tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao